Sophie et Laurie habitent à Nancy et ils ont enfin trouvé l'appartement de leur rêve dans le sud. Vous vous posez sûrement la même question que Comment vont-ils déplacer tous leurs meubles à des centaines de kilomètres Ne vous inquiétez pas pour cela, le Kaki m a déjà pensé à vous. On s'occupe de l'emballage, le chargement, le stockage, le transport, le déballage, poser, installation de vos biens et meubles. Tout ce qui vous reste à faire, c'est de nous attendre dans votre nouvel bel appartement. Le Kakim offre un service sur mesure et vous propose aussi la vente de cartons pour déménagement, location de box de stockage, location de mante-meubles, déménagement de meubles lourds. Appelez maintenant le 07 81 66 08 81 ou visitez notre site web lekakim.com. Le Kakim, un pro de déménagement